Voilà, je vais vous parler de Julien Tama, un artiste originaire de Mons. Julien, c'est un, un peu une légende urbaine, beaucoup de gens l'ont rencontré, l'ont vu dans les rues de Mons faire la Manche en chantant. Moi, je l'ai rencontré à l'accueil d'un hôpital psychiatrique et nous avions des discussions. Je me rendais compte qu'il avait beaucoup de créativité, d'imaginaire en, en lui. Et euh, la plupart de, de ses œuvres à l'époque étaient faites de briques et de brocs, de morceaux de frigolite, de pots de yaourt vide, de, de, de noix, de glands qu'il ramassait dans les parcs. Et euh, avec ça, il construisait des sortes de temples et d'églises de, et de, orthodoxes. Euh, C'était à la fois euh, très euh, imaginatif, il y avait euh, beaucoup de choses là-dedans, mais. Je dirais que la technique et, et les matériaux euh, me semblaient un peu fragiles dans le temps. Et, et donc, euh, je lui ai proposé un moment de, de peindre, de peindre sur toile. Au début, ça ne l'intéressait pas trop. Il trouvait que c'était euh, un art de bourgeois. Et puis, à force d'insister, euh, il, euh, il a accepté. J'ai amené ici euh, sa première toile, d'ailleurs. Hop Voilà. La première toile de Julien Tama. Quand j'ai vu ça, la force qui se dégageait de ce visage, j'ai insisté pour qu'il continue et c'est vraiment une toile qu'il a conçue lui-même. Il, il a tout arrangé comme ça, il a créé le cadre et, et puis voilà. Et donc Julien a commencé à peindre des princes, des princesses. Là, c'était le roi Albert. Et puis, euh, un jour, lors d'une expo, il s'est passé quelque chose d'important parce qu'on on visitait une exposition comme ça. Et puis, euh, à un moment, il m'a demandé « Mais est-ce qu'on peut peindre sa souffrance ?» Et j'ai dit « Mais justement, Julien, c'est l'occasion, c'est à ça que ça peut servir euh, d'exprimer... Euh, » Euh, les choses et euh, et du coup euh, sa peinture a pris euh, d'autres euh, d'autres chemins et euh, on a ici quelques exemples euh, à la fois euh, tout son mysticisme euh, orthodoxe a pu euh, se euh, apparaître sur les toiles hein, mysticisme et en même temps euh, c'est un peu un peintre euh, je cherche le terme euh, un peintre visionnaire, comme ça il, il a des euh, certaines de ses hallucinations, lui donne l'impression de, de, de voir dans l'avenir, et alors euh, ben, il ne nous prépare pas de grandes choses. Je pense qu'on va vers la fin du monde, beaucoup de représentations de la Vierge Noire, qui est, quelque, quelque, qui est un symbole qui est, qui est fort, euh, dont on parle beaucoup dans les hôpitaux pires. psychiatriques, euh, des temples, toujours de facture orthodoxe, comme ça. Julien Tama, à une époque, tout au début de, de, de sa peinture, travaillait énormément sur le thème des princes, des princesses, et des vedettes de cinéma ou du sport. Et là, on a vraiment une toile importante, dans le sens où c'est est, représentatif de cette période où Julien... Euh, vivait dans, dans un monde imaginaire fait peupler de, de princes et de princesses et puis euh, là c'est vraiment un hommage à, à quelqu'un dont il était fort amoureux Kim Clesters, la tenniswoman et, et donc on a, on a vraiment une toile extraordinaire qui, euh, qui est faite en plusieurs morceaux euh, et, euh, et qui a un aspect très brut et en même temps euh, fait penser énormément à, à l'imagerie euh, mexicaine euh, tous les matériaux pouvaient euh, servir, euh, la toile de jute, euh, le papier, et voilà. Et Julien, maintenant, vit dans un home. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, la seule chose dont il s'est plaint, c'est qu'il n'avait pas assez de toile, et donc, euh, ben voilà, c'est un plaisir d'imaginer qu'il continue à travailler, et depuis j'ai été lui porter un beau petit paquet de toile.